Dans cette vidéo, nous allons voir comment chaque atome d'une maille cristalline contribue à l'amplitude, et donc à l'intensité, des ondes diffractées par un plan réticulaire d'un monocristal. Nous verrons qu'il est facile de retrouver l'amplitude résultante pour une maille complète et pour un plan réticulaire donné en calculant le facteur de structure. Ce facteur de structure correspondant à la somme des contributions de chacun des atomes de la maille en prenant en considération phase et amplitude dans l'espace réciproque. Pour simplifier la représentation, mais sans perdre en rigueur, regardons ce qui se passe dans un système périodique à une dimension. Positionnons pour cela un atome à x égale 0,2, calculons la transformée de Fourier et intéressons-nous à la fréquence spatiale h égale 1. Dans la décomposition de Fourier, nous notons pour h égale 1 une amplitude de 1,9 et un décalage de phase de 0,4π, c'est-à-dire de 72 degrés. En déplaçant l'atome à x égale 0,6, nous voyons que l'amplitude ne change pas, ce qui est normal puisque celle-ci est liée à la nature de l'atome qui lui n'a pas changé. Par contre, le décalage de phase par rapport à l'origine change et est maintenant de 0,8π, soit moins 144 degrés. Pour un atome donné, la variation de l'amplitude en fonction de la fréquence spatiale, c'est-à-dire de la valeur de h et par conséquent de l'angle de diffraction, est appelée le facteur de forme atomique ou facteur de diffusion atomique et est noté f. C'est une caractéristique de l'atome que l'on peut calculer et représenter en fonction de l'angle de diffraction θ ou de façon équivalente en fonction de sinθ sur λ. La valeur maximale à θ égale 0 et donc à h égale 0 dans un système à une dimension est égale au numéro atomique Zj de l'atome J considéré, c'est-à-dire au nombre d'électrons diffusants. Rappelons, comme nous l'avons vu à la fin de la vidéo sur les transformations de Fourier 1D, que la variation d'amplitude est affectée par l'agitation thermique de l'atome et plus généralement par le désordre, c'est-à-dire par le caractère plus ou moins diffus de la densité électronique moyennée dans le temps et dans l'espace sur l'ensemble des mailles. Considérons maintenant deux atomes identiques par maille, l'un positionné à x égale 0,2 et l'autre à x égale 0,6. Dans la décomposition en série de Fourier, nous observons à la fois une variation des amplitudes et des décalages de phase. Pouvons-nous déduire ces nouvelles valeurs d'amplitude et de décalage de phase, toujours pour h égale 1, à partir de ce que nous avons obtenu pour un atome seul, positionné à x égale 0,2 ou à x égale 0,6 La réponse est oui, et le calcul est assez simple, en particulier à partir d'une construction dite de Fresnel. Représentons pour cela les informations dont nous disposons dans un plan d'argan, c'est-à-dire dans le plan des nombres complexes, avec l'axe des réels en abscisse, et l'axe des imaginaires en ordonnée. Le facteur de forme atomique de l'atome considéré, affecté du facteur de déplacement atomique, lié à l'agitation thermique et ou au désordre, est en première approximation purement réel. Représentons-le par un vecteur noté petit f de module 1,9 et donc situé sur l'axe des réels. Lorsque l'atome est placé à x égale 0,2, nous avons vu que le décalage de phase pour h égale 1 est de 72 degrés. Positionnons notre vecteur f, correspondant maintenant à l'atome à x égale 0,2, avec un angle de 72 degrés par rapport à l'axe des réels. Appelons ce nouveau vecteur f1. Notez que ce n'est plus le facteur de forme atomique à proprement parler, mais le vecteur associé à l'onde diffusée par l'atome en position 1 dans le cristal, d'où la notation grand F1. Lorsque l'atome est placé à x égale 0,6, nous avons vu que le décalage de phase pour H égale 1 est de moins 144 degrés. Positionnons notre vecteur F, correspondant maintenant à l'onde diffusée par l'atome en seconde position, c'est-à-dire à x égale 0,6, avec un angle de moins 144 degrés par rapport à l'axe des réels. Appelons ce vecteur F2. Faisons la somme de ces deux vecteurs F1 et F2. Nous obtenons un vecteur grand F, de module 1,18 et de phase 144 degrés. Ce vecteur, somme des contributions de tous les atomes de la maille, s'appelle le facteur de structure. Dans les déterminations structurales par diffraction des rayons X, ce facteur de structure est très important car, de façon générale, l'intensité diffractée par une famille de plans réticulaires HKL est proportionnelle au carré du module du facteur de structure FHKL. Le module du facteur de structure correspond à l'amplitude de l'onde diffractée associée à H égale 1 et l'angle formé par le vecteur F avec l'axe des réels est le décalage de phase, plus simplement appelé la phase. Nous retrouvons bien ce que nous donne la transformation de Fourier pour la structure avec deux atomes. Modifions maintenant la structure en plaçant à x égale 0,6 un atome avec deux fois moins d'électrons, ce qui modifie le module du vecteur F2 mais pas sa phase. La nouvelle construction de Fresnel nous donne le facteur de structure pour h égale 1 avec un module de 1,26 et une phase de 98,3 degrés. Nous voyons que ceci correspond bien au résultat donné par la transformation de Fourier. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo sur la transformation de Fourier, les phases sont inversées pour les fréquences spatiales négatives. Nous avons donc, pour la fréquence spatiale h égale moins 1, une construction de Fresnel image par rapport à l'axe des réels. De celle obtenue pour H égale 1, et donc un décalage de phase de moins 98,3 degrés. Il faut remarquer que cette dernière construction, en bleu, est celle que nous aurions obtenue pour H égale 1 en considérant la structure centrosymétrique de la précédente, c'est-à-dire en remplaçant pour chaque atome X par 1-X, comme nous le montre la transformation de Fourier de la dite structure. De manière générale, l'intensité diffractée par un plan réticulaire HKL est égale à celle diffractée par le plan réticulaire moins H-K-L, puisque les facteurs de structure FHKL et F-H-K-L ont les mêmes modules. C'est la loi de Friedel. I de Hkl est égal à I de moins H-K-L. Les réflexions HKL et moins H-K-L sont appelées des paires de Friedel. A noter que pour les structures non centrosymétriques, la loi de Friedel n'est vérifiée qu'en considérant des facteurs de forme atomique réels c'est-à-dire en négligeant une très faible perturbation, la diffusion anomale, qui les rend complexes. Dans cette vidéo, nous avons vu que le facteur de structure est égal à la somme des contributions de chacun des atomes de la maille en prenant en considération phase et amplitude dans l'espace réciproque. De façon générale, l'intensité du faisceau diffracté par une famille de plans réticulaires HKL est proportionnelle au carré du module du facteur de structure FHKL.